ג'וד מorgen, אלי דניאל. יש לנו את אברהם מרדכי ainsi que l'irfu à tarav Shmuel ben la b'tachar cholou. Si vous souhaitez aussi prochaine prochain tude Mishnah, contactez la communauté éternelle. Nous étions très Rabbi Meir אומר רואין את הנגעים בתחילת להأكل, אבל לא להחמיר. והחפמים ממרים לא להأكل וללא להחמיר. ועוד אמר Rabbi Meir מלכות אדם אצمت אביו ואמו מפנים Omer, On continue maintenant avec les alachot de Kholamued. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire Maintenant, avec un sujet particulier. Le premier sujet, c'est les negaim. Les negaim, c'est la lèpre. Vous savez que lorsque est, on était frappé de lèpre à l'époque, quand c'était d'usage, alors, ça ne suffisait pas, pas d'avoir juste une lettre, il fallait nécessairement qu'il y ait un Cohen qui vient, qui voit l'allure selon des, euh, des critères bien définis, soit selon le cas, il allait enfermer la personne pour lui dire « on verra ce qui se passe après 7 jours, comment ça évolue, si ça devient plus large, plus... » Et il y avait des, des simanimes aussi, on s'il y avait des poils qui étaient dans la tâche, qui sortaient, où il y avait des, des, des, des poils qui devenaient blancs, il y avait toutes sortes de règles. Comment rendre impur Maintenant, tant que le Cohen n'est pas venu, il n'a pas prononcé que le, que le, le néga, que la tâche, c'est de la lèpre, alors la personne n'est pas impure. On a malgré tout le devoir d'apporter tout de suite le Cohen pour le regarder, on a une obligation d'amener tout de suite un Cohen pour qu'il regarde, mais tant que le Cohen n'a pas prononcé, alors on n'est pas impur. Mieux que ça, la Gma enseigne que dans certaines circonstances, on a le droit aussi de ne pas appeler le Cohen pour qu'il vienne tout de suite, on l'appellera plus tard, en l'occurrence pour les fêtes. Euh, si on a envie de passer les fêtes en famille, par exemple, avant d'être condamné, parce que quand on a la lettre, on se retrouve obligé de sortir en dehors de la ville, qui traîne en dehors de la ville, jusqu'à qu'à la fin, on peut, ça peut durer parfois très longtemps, eh bien, donc on a la possibilité aussi, de, on, a, on a certaines possibilités, dérogation, de ne pas appeler le Cohen. Nous, maintenant, notre sujet, alors on parle partiellement de ça dans la Mishnah, mais avec un cas plus particulier, en fait, c'est qu'on a déjà eu le Néga qui est sorti, et on a envie d'appeler le coin alors on parle d'un cas particulier en fait qui a des negaim il y a certains negaim que il y a des negaim en fait où le kohen, il vient et dit ah non ça c'est bon c'est pur il y a d'autres negaim que le Cohen il vient et il prononce que c'est impur il y a d'autres negaim que le Cohen doit venir et doit dire il va aller il va dire d'enfermer pendant sept jours on verra après qu'est-ce qui se passera le septième jour comment ça évolue ou non d'accord il y a donc maintenant on parle en fait de ce deuxième type de négat, c'est à dire la l'explique. Euh, avant les fêtes ou même pendant les fêtes, le coin ne vient pas du tout. Pour regarder un négat, si quelqu'un n'avait aucun problème, on verra après les fêtes. On verra, il viendra vient voir qu ce qui se passe. Si fait, le coin il est venu depuis avant la fête, et puis maintenant on est encore en stand by, on attend la décision du coin pour le moment non fermé, on n'a pas le droit de sortir, on n'a pas le droit d'être en contact avec du monde. Maintenant, si le coin va venir et qu'il va prononcer que c'est devenu impur, alors ça va être pire. Ben, mais d'un autre côté, on a peut-être une chance que le Kohen, y va finalement prononcer que c'est devenu pur. Ouais, imaginez qu'on a déjà été enfermé. Vous suivi. On a déjà été enfermé une fois ou deux fois selon le cas. Et maintenant, on tant que le Kohen, y vienne. Si le Kohen, y vient, il prononce impur, alors là, c'est la zut. On doit en plus à ça. Ça suffit pas d'être enfermé, il va falloir maintenant sortir en dehors de la ville. On, a, on devient un Metzorah Moukhlat, ce qui s'appelle, comme on, on avait découvert dans ma Megillah. Metzorah Moukhlat. Alors que si le Kohen il nous laisse comme ça, on a au moins l'avantage d'être mousgar, c'est qu'il en s'affecte. La question maintenant, c'est est-ce qu'on peut appeler un Kohen pour qu'il va regarder le néga Et selon le cas, s'il voit que c'est impur, il se tait, S'il voit que le néga, il est pur, alors il prononce. Comme ça, on a gagné. On aura même le droit de rentrer, euh, de, de revivre en famille et tout ça, parce que ça, on a été purifié. Alors c'est la marloquette qu'on a. Rabi Meiromer, Roin Atanegeim, Batrila, Le hakel, Ve Lo, Avalo, Lachmir. Selon Abimeir, il nous dit que le Cohen a le droit de venir voir le Néga. batterie là, je ne sais pas ce que ça fait là, ce batterie là, en fait. A fait le batterie là. D'accord Selon un principe, en fait, d'accord. Euh, J'expliquerai après. On l'a déjà dit à l'oral, je pas vu que c'est écrit aussi dans le Mishnah. En tout cas, le Cohen a le droit de venir voir un négat pour permettre... Et Va le il regardera pas le négat pour interdire, c'est-à-dire qu'il pourra regarder le négat et décider de, s'il voit que c'est impur, il préfère taire et dit, bon, je me la semaine prochaine de vous dire. D'accord Ça, c'est la vie de Rabbi de, Chachami, de Rabbi Tandis que Bachachamim, le lacher disent que tu ne regardes le, le coin, ne regarde pas le négat, ni pour permettre ni pour interdire, parce qu'en réalité, sur Bachachamim, le tara, le tamuo il est marqué dans le pasouk, Si tu viens, tu, si le kohen vient regarder, il est obligé de dire, est-ce que c'est pur ou impur. Il peut ne pas venir, mais s'il vient, il est obligé de prononcer. Et même impur. Et on n'a pas vu que tu es impur, fille. En fait, ça sort que selon d'après Rabimir, dans n'importe quel cas, quand tu as un égard, si tu veux, tu peux appeler le Cohen. Parce qu'au maximum, le Cohen, il vient, il me dit, non, c'est pur. D'accord Et si c'est impur, si il fait. Tandis que d'après Rabim, alors, on préfère que tu ne rentres pas du tout dans ça. Tu n'amènes pas le Cohen pour qu'il regarde. D'accord Ensuite, V'Adamar Rabimir. Autre chose, il dire dit Rabimir. Mais la quête Adam atzmot Aviv Veimo, il she chez ilo. » Alors je traduis d'abord. Un homme a le droit de ramasser les os de son père et de sa mère. Il pénait chez Sinfrailo parce que c'est littéralement c'est une joie pour lui. De quoi on parle en fait Je ne sais pas exactement quand... quand, pourquoi c'était comme ça. quoi non, Quand ils enterraient un mort à l'époque, il y avait, Il l'enterrait d'abord dans un premier endroit. C'était un endroit où il y avait plus de... plus, plus de la route, plus d'humidité, tout ça. Comme ça, la chair se... Il reste ensuite les os. Les os. Après, on récupérait les os et on les mettait dans l'évier à vote avec un cimetière spécial de la famille. C'est comme ça l'usage aussi. C'est rapporté ici dans le dans le petit Il rapporte un peu plus longuement. Et puis donc en fait, aujourd'hui à notre époque, c'est un petit peu comme si comme ça arrive des fois les gens qui veulent entrer en Croate-Sarres, ils auraient voulu entrer en Israël, mais ils peuvent pas entrer en on est en Israël tout de suite. Il y a pour X ou Y raison. C'est la Corona, c'est ce que vous voulez. Donc, ils vont se mettre à en France, mais momentanément. Ils espèrent que d'ici un an, ils vont récupérer le corps et le faire monter en Israël. Ce jour-là, c'est ce qu'on appelle le Likuta Tzabot. C'est qu'on ramasse les eaux pour les apporter ailleurs. D'accord C'est un peu la même idée qu'on a. Eux, ils faisaient ça plus fréquemment, apparemment. Chez nous, c'est relativement rare. Et tout sur de la est-ce qu'on a le droit de faire Est-ce qu'il faut le faire ou il ne faut pas le faire Qu'est-ce qui va se passer avec le corps et Des fois, si on va quitter le pays... Euh... On va laisser le corps comme ça et qu'après il va se perdre complètement, donc il vaut mieux le récupérer. Et de toute façon, on a posé la condition depuis le début que c'est que momentané, comme ça, en l'occurrence comme c'était le cas à l'époque, euh, quand dans, dans ce likutat samot, alors on a le droit de le faire, on enterre, la chair se détériore complètement, après on réouvre pour récupérer les os, et elle les enterrer dans un cimetière, le ciel Khoubad. Alors la Mishnah m'enseigne comme ça, que mahloket en fait, selon Abimeir, on a le droit de ramasser les os, de faire le likutat samot à Et il dit parce que c'est de la joie, c'est-à-dire. En fait, le principe est simple. la Moed, tu dois être joyeux, tu ne dois pas être triste. Si maintenant il va ouvrir le, le cercueil de ses parents pour ramasser les eaux, ça va lui faire quelque chose, j'espère, pour lui. Donc, du coup, ça, c'est Rabbi aussi qui va nous dire non, Evelolo, c'est un jour de deuil. En réalité, je vais même dire quelque chose c'est que le jour où on ramasse les os, le jour où on ouvre le, le, le cercueil, on ouvre le, la tombe pour sortir les eaux, c'est un jour, où normalement, il faut prendre le deuil, pour une seule journée. Il y a des techniques, concrètement, on dit aux gens de le faire comme si qu'ils ne le savent pas. On se débrouille pour, euh, il nomme à la chavakalicha d'aller chercher les os sans en prévenir et comme ça après on a passé le jour. Après ils sont plus obligés de, de prendre le deuil. Mais s'ils si sont présents au moment on ramasse les os de, de, de, de, de la tombe, il y a ici une obligation de prendre le deuil. Ça c'est normal. Alors du coup, Rabbi Meir nous dit malgré tout. En fait comme ça il faut lire. Rabbi Meir nous dit malgré tout, on a le droit de le faire pendant Chol de ramasser les os. Vous savez pourquoi Parce que Khalamoued il n'y a pas de deuil. Et grâce à la simcha de Chol alors, il ne va pas être endeuillé pour ses parents, il va savoir qu'il ne doit pas prendre le deuil, il va être content finalement que le, les os de ses parents vont aller dans le kivravot, dans, dans, le, dans le cimetière où il y a tous les, toute sa famille qui est enterrée, avec un enfin, vote pour lui. Puis, il va pas, et on n'a pas de crainte qu'il va être tristé, parce qu'en plus de ça, le fait d'abord d'être en état de fête, avec en plus de ça le fait que c'est quelque chose de bien quand même de ramasser les os pour les apporter au, au bon endroit, alors ça ne va pas le rendre triste. Et Ravi aussi sur ça, il est relève nous dit non. C'est malgré tout un jour de deuil, on ne veut pas qu'il qu fasse quelque chose qui va l'attrister. A part ça, autre, comme complètement. Un homme n'éveillera pas pour son mort, c'est-à-dire, il n'éveillera pas la peine pour son mort, soit il ne fera pas un. un, un comme c'est fréquent, de faire un lieu, de, un moment de recueil en souvenir du mort, à 30 jours avant, la, avant Yom Tov, et de même aussi de il ne fera pas des c'est-à-dire, il n'appellera pas, en payant un sabdan, quelqu'un qui va faire des erosions des funèbres, 30 jours avant la fête. De quoi on parle exactement Le principe est de nouveau. simple. C'est que, il y a deux raisons pourquoi. On va prendre d'abord la deuxième raison qui est rapportée dans le bartenora, C'est que, lorsqu'on évoque le mort, on s'en rappelle, alors ça nous attriste. Et si c'est quelqu'un qu'on apprécie, on peut rester encore 30 jours, jusqu'à 30 jours sous le choc d'avoir reparlé du mort, ça va nous faire, ça va nous saper le moral. Donc du coup, 30 jours avant la fête, s'il y a quelqu'un de Kenyftar on fait un SPED, mais même quand on fait un SPED, on n'a pas le droit d'aller chercher, hein, d'aller payer. Ils avaient l'époque, il y avait des gens qui étaient des sables des gens qui étaient professionnels pour les oraisons le funèbres, ils venaient, ils vous parlaient du mort, ils se mettaient à vous faire pleurer comme je ne sais pas quoi. Donc du coup, ça, en, en payant de l'argent, on ne veut pas le faire, ça ne le fait pas. S'il y a quelqu'un qui est décédé, on va lui faire des espétings de manière propre, d'accord, modeste, mais sans un, à appeler le grand savdan qui va faire peur tout le monde. Ça c'est pour le espéde, et aussi, lorsqu'il y a eu un mort qui est... quelqu'un a défunt depuis de longues dates, et qu'on a envie de faire un, une soirée de recueil en son souvenir, par exemple, on pourra le faire 30 jours avant la fête. Ça c'est la deuxième explication du Bantanois. Une première explication en fait, du Bantanois, c'est que l'usage était de payer ces gens-là, qui faisaient des heureuses funèbres, et en fait... On veut que 30 jours, alors 30 jours avant la fête, on commence concrètement à ramasser de l'argent pour pouvoir assumer les grosses pertes, de la, les grosses dépenses de la, de la fête. On est 30 jours avant. Et en fait, si toutefois, on va, il y aura une occasion de faire un expaid pendant les 30 jours, on a peur que l'argent que tu as commencé à mettre de côté, que tu vas prendre, tu vas l'utiliser pour payer le sabdan, et après, quand il va y avoir la, la fête qui va arriver, tu n'auras plus d'argent pour célébrer la fête comme il se doit. Donc en fait, 30 jours avant, on t'attendit on de dépenser de l'argent, pour faire des ESPDIM. Si tu veux, tu peux faire des ESPDIM gratuits, mais tu ne pourras pas dépenser de l'argent pour faire des spédimes. Comme ça, tu gardes ton argent, et on est sûr que tu vas pouvoir s'élever la fête comme il se doit, d'accord Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je une souhaite la la la fin comme tout.